Ici, vous voyez ce qui est écrit Zilan 2020. Et aujourd'hui, c'est le vlog de la Zilan 2022. On en a fait un petit peu du chemin depuis les différentes Zilan. C'est la troisième Zilan à laquelle on va participer Oui. Petit flashback Zilan 2020. Ouais, c'est vrai qu'on a la régie à côté, donc ça va trembler, nous. Mais hein. moi, je tremble pour toi. En vrai, ça euh, va. Hein. Moi, je sais pas si stressé que ça. Zilan 2021. C'est dernier. Bon, euh. Bon voilà, et du coup, on a demandé à Ridou et on nous a dit non. 21 ça veut dire qu'il manquait quand même 4 points. C'est parce, euh, parce que, que vous croyez. Partagé. Partagé. Game Pass Et c'est gratuit ah, Aïe aïe aïe, les produits. C'est fait Poussez ces jouer au lancer de câble <rire> Ethernet. J'ai l'année 2022 c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Mais quel décor Mais quel décor Mais c'est vrai qu'on a rarement fait. Regardez-moi ça. Regarde. Regardez, je peux connaître l'heure et tout. C'est génial. Il y a un gus. Chaque plante a un prénom. N'hésitez pas à aller sur le Twitter de Bichard TV, qui est le Twitter qui est géré par mes modos. Il y a tous les noms des plantes, etc. Ils font, ils font des best-of et tout. Vraiment, vous allez kiffer sur Twitter. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le vlog de Zilan 2022. Actuellement, on est le jeudi 31 mars. La Zilan, c'est le 8 avril. Et vous êtes en train de me dire, mais attends, mais ça fait tôt là. Une semaine de voyage ça fait loin non non non aujourd'hui on part en boot camp mesdames et messieurs d'ailleurs je sais pas si on va faire des vlogs boot camp ou des vlogs ilan je sais pas si on arrive à les tenir faudrait que je demande à l'autogette on verra mais là on part actuellement en boot camp avec fatou et drago deux personnes extraordinaires vous les voyez ici ils sont tout beaux on part à lyon ensemble dans airbnb Machallah, vraiment 8 étoiles le truc, vraiment Pendant une semaine on va s'entraîner à fond sur tous les jeux L'avantage c'est que contrairement à mes dernières Zilan, Là il y a du gros training qui a été mis en place Et on essaie de viser le plus haut possible On va vraiment essayer d'aller loin Et j'espère qu'on va y réussir En tout cas mesdames et messieurs j'espère que ça va vous faire plaisir Mais euh, avant de jouer J'ai tout un setup à, à remballer Ah chose importante, oui euh, Moi je pense beaucoup au training Mais je pense aussi au moment de décompression entre le moment où je vais embrasser Fatou deux trois fois, on ferait une partie de ping-pong. Les gars, on va rigoler, vous aurez déinvé un ping-pong, ça va être génial Bon, allez, il est l'heure de ranger. Normalement, tout est bon. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, parce que c'est le plus important. Là, on peut y aller. Euh, demain, pour vous expliquer, à 8h, je dois prendre le micro auprès de mes camarades de classe pour présenter mon projet de service sanitaire. Je vais essayer de demander à un pote de filmer pour vous montrer deux secondes, mais euh, ça va être très drôle en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain pour le début du bootcamp. Il est 7h30 du matin, les affaires sont prêtes. Regardez, ici, on a la valise de setup, le clavier, le PC, l'écran. Euh, là, on a du matos, euh, des câbles, euh, le deuxième écran. Bien évidemment la petite mallette pour jouer On va s'amuser ça va être génial Là il est 7h30 euh, Il faut que j'aille en cours <rire> Ah attendez j'ai un poil là C'est ça tu sais euh... <rire> Oh non la blague de merde <rire> En plus c'est le 1er avril J'ai tweet que j'étais plus puceau plus aujourd'hui euh, Mais personne ne me croit c'est un peu triste On se donne rendez-vous vers midi euh, pour euh, le départ on va essayer de partir avant 14 h en plus je suis trop content je vois une pote que j'ai pas vue depuis grave longtemps à, à lyon donc euh, pff, je suis trop heureux vraiment je, je suis un homme heureux les gars je suis un homme ah ouais c'est bien rempli derrière et encore vous imaginez même pas à quel point bonjour on est euh... Attends, pourquoi je dis bonjour, sachant que le vlog a déjà commencé pour vous <rire> On est avec Samy les gars Ouais Le retour, oui, toujours Ouais, le conducteur en repère, c'est moi enfin, Garde les yeux sur la route, quand même. Okay, S'il ouais. te plaît, parce okay. que sinon oui, je te... Non, non, non, garde les yeux oui, je sur la route oui, je garde. Arrête On est parti pour Lyon actuellement, mais Samy ne m'accompagne pas. En fait, entre Metz et Nancy. En, non, entre Metz et Lyon, il y a Nancy. Enfin bref. Du coup, j'accompagne Samy jusqu'à Nancy. Enfin, lui, m'accompagne jusqu'à Nancy. Je non. me dépose à Nancy. Il se dépose à Nancy. Voilà. C'est le termes. Ensuite, je prends le volant et je vais directement tout droit jusqu'à Lyon pour découvrir le Airbnb. Arrivé à Nancy, je vais directement avec une pote. C'est-à-dire qu'on ne verra même pas Fatou Drago. Je vais voir une pote avant. Peut-être, éventuellement. C'est peut-être la troisième dauphine de Miss Lorraine. Oh, oh. Let's go! Qu'est-ce que je fais là? T'es en couple Non mais pour toi... Euh... Moi j'ai pas besoin de femme dans ma vie ah, mais... C'est pas pour toi que j'ai besoin d'hommes tu, as... tu leur as dit l'objectif ou pas L'objectif les gars c'est qu'il y ait un vlog par jour Je ne sais pas si on tiendra ça mais peut-être que demain il y aura un vlog Voilà si ça à rien Est-ce que... Est que les gars si... si je fais ça Vous avez la ref C'est plus comme ça regarde Allez je vous fais un bisou A à l'heure Samy nous a quitté les gars, enfin il nous a quitté dans la voiture, hein. il nous a pas quitté dans la vie. Hein. Il est 15h25 et euh, maintenant c'est du tout droit, c'est du tout droit, full tunnel vision, on réfléchit à plein de choses, c'est le moment où je fais laisser part à ma créativité. Non mais plus, je, je, je suis en train de record pour euh, dire qu'on travaille même euh, en voiture Ah euh, oui Donc puis, au niveau le téléphone, deux secondes en voiture aussi. Non mais <rire> au niveau du projet, <rire> on est d'accord qu'on garde ce qu'on a là Là il faut que, faut que vous disiez oui pour la caméra Il, y a, il, y a, il y a, on change la trame. Raconte ce que tu veux, là maintenant t'es filmé Hello <rire> Les retrouvages Je vous présente mesdames et messieurs Mathilde euh, Mathilde Meyer, je, que, je crois que tu es en ton Ok. Présente toi Mathilde Euh... <rire> Alors je suis euh, multi-région C'est ça, Je J'habite à Lyon, en Lorraine euh, Parfois à Metz, à Strasbourg voilà. euh, Je vais un peu partout Qu'est-ce que tu fais dans la vie Mathilde Eh ben je suis Miss Voilà, oui, non mais voilà, faut le dire faut Non dire. non, je suis aussi euh, à l'école Non mais Miss c'est pas une blague, ils vont croire que tu rigoles Mais c'est ouais, pas une blague, putain, elle est Miss hein. T'es au courant que si je tape, je casse mon PC J'ai si toute ma vie dedans De côté tu passes, tu veux que j'aille Non c'est bon, c'est bon Tu m'appelles pour un... Mais non mais, et, tu te rappelles c'est qui qui garait ta voiture à la fac Ah ouais Ah <rire> oh, voilà, on est avec Mathilde. Je sais pas si je prends la, la cam dehors. Un Lyon, vrai, ouais. Ça peut être rigolo. Vas-y, on prend la cam dehors à Lyon. On est d'accord que ce chat est beaucoup trop laid. Non, son chat est trop laid. Genre, mais non, pas... c'est la plus belle. Mais non, mais non, mais non, mais non, il est trop laid, genre. On dirait... Euh, J'ai plein d'adjectifs <rire> que là j'arrive pas à trouver. On va aller manger. Oui, c'est bon. Et on mange quoi Tu choisis hein. Non. Si, si, si, Toi, ah, tu si. Mais Comment ça, je suis invitée Regarde le passage comme il est beau. Wow. Est tu trouves ça beau oui. c'est des boutiques. Okay. Ah oui, voilà, c'est parce qu'il qu y a du shopping à faire dedans. <rire> Salut. <Hello>. Attention, carrément pas un peu. Les gars, il, il neige à fond, vous voyez peut-être pas, mais regardez-moi ça. On oh. est tout blanc. Mais oui, j'adore. Je te laisse faire ta petite connerie là, vas-y. Okay. Attends. Ça c'est beau! Bon. C'est pour notre amour! Oh, oui, bien sûr! Ça c'est une femme, tu vois, parce que tous les hommes auraient dessiné des bits! Allez. Ouais, ça. <rire> bon, c'est le départ de ma grande amitié! <rire> depuis 4 ans! Ça fait plaisir, Mathilde, t'avoir vu! Ouais, bon bah je me casse! Ah d'ailleurs, attendez, on va aussi préciser ici, c'est pas ma copine, hein, c'est une pote! Non mais on, je vous connais! Voilà! Ouais, non! Même si euh, j'éprouve énormément de sentiments amical pour elle, ça reste une pote reste... Non mais c'est la fin de ce de cette petite journée avec Mathilde, vous la reverrez pas Pas de sito en tout ce cas C'est pas de parce que bon T'es dans dans deux ans Je ne sais pas la suivre sur Instagram, c'est une Miss C'est vrai qu'on rappelle, hein. <rire> c'est une amie sur Lorraine non. Elle a des réseaux sociaux, etc. Vous pouvez la suivre, y a pas de soucis Ok, je suis actuellement devant l'Airbnb les gars Fatou et Drago vont venir m'ouvrir dans quelques secondes En vrai j'ai hâte un peu hein, parce que putain Fatou genre chaque fois que je le vois j'ai des problèmes d'érection Mais genre pas des problèmes genre j'arrive pas Mais je... c'est trop c'est trop Oh regardez regardez-les Regardez-les Regardez-les là Oh la la la la Putain c'est Drago et Fatou Ah ouais Faut Ouvre le portail! Il sait pas ouvrir. Ah, voilà, je vous filme l'arrivée. <rire> Bravo, il fait un petit coucou. Bonjour! Salut, mec! C'est combien? Bon, c'est cher, hein, mec. Hein. Cher. Alors, il y a une chance surtout que tu te fasses niquer parce qu'il y a des places euh, qui sont réservées. Mais on le sait pas, c'est pas marqué. Nous, on va dans ces missions de place, mais ils nous a Il y a un mec qui arrive, il a fait: non, non, vous m'avez pas là. Et nous, on a dit: si ça va pas être un long. Il a dit: on oh, m'en fout, vous changez. Il nous a dit: si jamais vous recommencez, je vous mets dans ma cave. Et euh, ça va, il était plutôt fort. Ouais, mais il avait force, il, bien, il avait force, on était toujours, du coup, c'était chiant. Hein. Ouais, il y avait une armure et tout, mais... Là, là, vous êtes en LG, là. Là, vous êtes en Lugarou, <rire> les gars. Les, les gars, c'est ah, pas, là, pas le bon. Oh oui, c'était l'aigri le, le, du village. <rire> ça n'existe pas, pas, ça. Les aussi, ça. gars, on est arrivé à l'Airbnb. Je vous présente Monsieur Théo Fatou, présent. Voilà. Monsieur Rémi Drago, présent. Je vous présente un petit peu les setups. Voilà comment ils se sont placés. La table est immense, vous vous en rendez pas compte. Mais elle est vraiment grande, comme habite. Dans tes bras C'est ça que tu veux dire faut que, fais, faut que je te faire des là Attendez, attendez oh, C'est dommage dit. que t'aies pas filmé ça mec Quoi Il nous est arrivé bien tout à l'heure Tu vois ça Ouais Regarde J'ai ouvert la, la fenêtre comme si j'étais chez ma mère Le truc m'est tombé sur la gueule Attends je Donc là si tu ouvres ça Tu touches le oui. trépied de rideau. Et ça, tout à l'heure ça m'est tombé dessus A few moments later c'est beaucoup mieux et Drago euh, il faut. Attends <rire> T'as vu, vu Je t'ai dit que ça arrivait hein, ça <rire> C'est pas possible Du <rire> coup. Et c'est sur Drago aussi qui est en train de jouer ici, sur sa tête En fait, en fait c'est. <rire> C'est un le truc! Mais <rire> je te jure que c'est vrai! Ouais, bon Lui, cette nuit, c'est un dormant seul, il a eu peur! Vous ah, dormez ensemble? Il a pas voulu toucher avec moi aussi! C'est hein. vrai? Ouais, on a dit, on a a dit que si on voulait gagner la laine, faut qu'on prenne une douche ensemble! Il a pas voulu. Bon, mais les gars, oui. avant toute chose, hein, je vais venir vous aider! hein Mais faut que j'aille chier! Je... <rire> Écoute-moi bien! Hein. Fatou a été chié deux fois! <rire> on en, en chiant deux fois déjà, cumulé ça doit faire une heure et demie! Une heure et demie de chasse! <rire> non, <mais> des traces <rire> de pneus à chaque fois! <rire> c'est illégal! C'est abusé, frère! C'est un karting, les chiottes un peu lui! C'est un karting! écrit dans le sur le Ouais. Oui mon, mon t-shirt la remise, Bichard. Mec, tu te faire la Tiens, officiellement, MCS euh, Bichard. Merci. Je pas, bien, non, merci. Putain merci, je suis voilà. trop heureux. Merci. Yes, yes Yes Ouf yes <rires> <rires> <rires> Ouais, je vais faire une transition fatou. Et là, là maintenant. Attends mais il tu... fallait que tu restes collé, tu. Tu vois, faut que je te colle jusqu'à comme ça. <rires> il est normal Est-ce que, est est que ce mec est normal Tu vois que ça passe Putain on est bien là Eh regardez je vais mettre mon t-shirt Il est beau hein Voilà C'est la première fois que j'ai un t-shirt avec mon pseudo Non on va faire la chambre du conseil genre Allez on parle juste Moi j'ai dit Mais tous les soirs Tous les soirs ça c'est dingue hein Pose devant la cam et tu dis ce que tu penses de tes mates On a fait pas mal de choses regardez Vous voyez un petit peu la gueule du setup Ma chaise gaming Bien. Écoutez les gars j'ai pas besoin de plus hein Les frérots il est temps de se laisser ici pour ce premier jour de vlog. Normalement, il y en aura un chaque jour, peut-être éventuellement. Putain, mais comment vous avez l'air dépité, les gars! Oh C'est bout de camp, allez, on va baiser! Non, non, non, non. Mais <rire> bah, il fallait vite. Hein. Il, il est mort. Je suis mort, hein, mais. Mon <rire> est 2h30. Bon, bref. En tout cas, on vous fait un gros bisou, les gars. On va dormir. Je vais upload tous les rushs là pour directement pour Bunket. <rire> Tu veux faire le premier jour de la salle du conseil maintenant Maintenant Bon c'est pas très mais comme tu veux, en vrai On va exprimer notre... notre... Ne... Ben vous savez quoi On le fait tout de suite Il faut qu'on vous présente Mesdames et messieurs la salle du conseil Bah ben, alors attends Dans les toilettes Oh le sur le trône <rire> Oh de génie. C'est qui le premier sur le trône Y'a un mec qui l'a pas tiré la chasse C'est pas possible <rire> Oh mec Oh le plan il est... Bref, du coup, première journée euh, officielle de bout de terminée. J'ai fait un coma cette nuit, donc euh, en vrai j'étais up aujourd'hui. Euh, on n'a pas pu trop traîner à trop parce qu'il n'y avait pas bichard, euh, parce que c'est un gros connard, mais euh, en vrai je le déteste un peu, mais ça va. Par rapport à Fatou, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus beau gosse. Je suis un peu déçu physiquement, euh, après je pense que ça fera l'affaire pour une semaine, euh, je pourrais me contenter de ça. Fatou est un monstre aussi, euh, il s'est euh, très fort, et apprend très vite et c'est euh, très très cool de jouer avec lui, on a vraiment un bon team play le Bichard aussi il est très très fort euh, franchement c'est impressionnant quand même euh, le niveau qu'il peut atteindre parce qu'il euh, y a quand même beaucoup moins de train que nous, enfin beaucoup, quand même pas mal et euh, quand même impressionnant euh niveau qui, est, qui a pu atteindre en, en si peu de temps, donc euh, voilà, en vrai confiant pour une belle paire. Je pense qu'on est objectivement les meilleurs sur la plupart des jeux, peut-être un petit peu de faiblesse sur Zutom mais globalement je pense qu'on peut top un partout. Je pense que la cohésion d'équipe est bien, on rigole bien ensemble, ça va bien se passer, donc euh, je pense que voilà, Drago, euh, je pense que c'est un petit monstre, un petit crack, Il va falloir qu'il continue comme ça. Par contre, euh, Bichard, ouais, j'ai un peu de mal avec lui, je déteste un peu. Euh, D'ailleurs, euh, Fatou, je t'ai prêté, prêté 10 centimes à la dernière Zylane. tu me les as toujours pas euh, rendus, donc si tu pourrais me les rendre... Pendant cette Zlan, ce serait plutôt sympa. Euh, et voilà, sinon, euh, très hâte. Très hâte d'être euh, cette Zlan et d'affronter euh, bah, tous ces monstres. Très hâte de voir euh, à quel point l'entraînement a pu porter ses fruits, parce qu'on a passé des heures et des heures à train. Fin euh, du jour 1, hein, de la Zlan. Enfin de la Z-LAN, Du bout de camp. on se retrouve demain. Ouais. Fatigué là. On hein. la chasse. <rire> C'est tout, un bisou, je vous aime, c'était pas tout. Ciao. <rire> C'est bon, j'ai fini euh, Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fin du jour numéro 1. Bucket, Thomas, je te souhaite bonne chance. T'es dans la mer. On explique tous nos péchés.